Bonjour bonjour tout le monde, ici Sophie et aujourd'hui nous allons parler bilan minimaliste. Après bientôt 5 ans, en octobre ça fera 5 ans euh, que je suis devenue minimaliste et donc j'avais envie de vous faire une série de vidéos vous partageant un peu l'expérience, euh, le bilan que je fais avec moi-même, hein vous voyez ce que je veux dire, mon introspection je me rends compte qu'il y a des choses qui ont changé et donc je vais vous dire tout ça dans une série de vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 choses que m'ont apporté le minimalisme dans ces 5 ans. Alors la première chose, je regarde regardé mon truc, <rire> c'est euh, que j'ai appris à mieux me connaître. Je suis revenue à mon essentiel, je sais que je suis une personne qui se disperse énormément, je suis très curieuse et j'aime beaucoup... Apprendre plein de choses, essayer de nouvelles choses. Euh, et c'était partout, comme ça, dans tous les domaines. Dans les vêtements, c'était dans la musique, c'était dans l'écriture, dans les hobbies, etc. Et euh, donc, du coup, le minimalisme m'a beaucoup aidé à toujours continuer à explorer, mais je sais maintenant ce que j'aime, ce que je veux et vers quoi je veux tendre. Donc, il y a certaines choses qui me tentent et puis je me dis. En fait, ça me tend, mais ça ne va pas m'aider pour ce que je veux faire dans la vie. Même si tout ne doit pas avoir un but, mais euh, voilà, ça me permet de me concentrer sur ce qui m'importe vraiment. Et donc, essayer une ou deux choses différentes par an, c'est déjà bien. Hmm pas dix, par exemple. <rire> On verra si l'année d'après, il est encore là, cette chose. Numéro 2, elle m'a apporté un style vestimentaire. <coughs> bon, Ok. Je suis actuellement euh, une maman au foyer, une maman euh, en congé parental, donc forcément mon style est vestimentaire et se voit pas trop. Euh, mais je me veux casual chic et donc euh, j'ai appris donc grâce à un relooking que mon compagnon m'avait offert, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs, je vous la mettrai par là, euh... Je sais quelles couleurs me vont, j'ai une colorimétrie, une morphologie, enfin savoir ce qui me va en fonction de ma morphologie. Sachant que je peux casser les codes et dire ok je m'en fous, j'assume. Euh, mais voilà, je sais que j'aime beaucoup tout ce qui est noir, gris, du turquoise et j'ai un pull comme ça. <rire> ça fait penser à ma grand-mère, bref. Euh, mais voilà, c'est des trucs que je sais, je sais quelles formes me vont, les en V comme là en dessous, etc. Voilà. Je ne me cherche plus, je sais que le floral, j'oublie. <rire> le corail, j'oublie. Non, c'était vraiment pas une bonne idée. Bref, alors, numéro 3, c'est tout simplement le bénéfice. Euh, Qu'on nous dit tous, et c'est vrai, euh, d'avoir une maison beaucoup plus ordonnée, non-stop. Quand c'est le bazar, je prends une demi-heure et tout est rangé. Même pas, 15 minutes, 20 minutes, et tout est rangé. J'ai deux enfants en bas âge. En 15 minutes, je peux tout ranger. Et en fait, on range que leurs jouets. Parce que bon, le reste, il n'y a pas grand-chose qui traîne. C'est eux qui mettent le bazar, soyons, le... soyons francs. Euh, mais voilà, ils apprennent à ranger avec nous. Hein. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs. Euh... Mais du coup, elle est aussi beaucoup plus simple à nettoyer et beaucoup plus simple à vivre. C'est vraiment un plaisir. Et euh, mine de rien, elle est beaucoup plus... Je me sens beaucoup mieux dans, dans, dans notre appartement. C'est un appartement. Et même le salon, je le trouve beaucoup plus beau. Il euh, y a des choses, hein, on n'est pas, il n'y a pas rien. Hein. <rire> euh, si vous voulez, je vous mettrai une petite photo, de, faut des petites photos. Euh, on a le coin bureau euh, qui est blanc, bois, avec des petites plantes, des petits cadres et tout. Moi, j'adore. Et le coin salon qui est très pratique. Euh, le meuble télé, il y a que des jeux dedans et quelques DVD de mon compagnon. Voilà, <rire> ça résume un peu, on joue avec les enfants et c'est ce que je veux, c'est une maison pratique dans laquelle on vit. C'est ce qui importe pour moi. Ensuite, numéro 4, c'est de pouvoir profiter de mon congé parental. Alors, grâce au minimalisme, là il y a plusieurs points, grâce au minimalisme, euh, on a forcément moins dépensé. On réfléchit plus à nos achats, et du coup, on a pu se permettre que je prenne un congé parental. Parce que vous savez, la CAF n'est pas... On n'est pas vraiment payé pour être un congé parental, hein. <rire> est, Pour le congé parental d'éducation en soi, on est payé 390 euros par mois. Après, il y a des petites allocations qui viennent et tout. Mais même avec ces allocations, on arrive à tout casser à 700 euros. Ouais. Avec deux enfants. Donc, voilà. Mon, mon compagnon a un bon salaire. Mais, très franchement, si on n'avait pas un style de vie minimaliste, on ne ferait pas attention quand je prépare à manger et tout ça. Euh, même on ne dépense pas à tout bas. On ne sort pas non plus trop, trop. Mais c'est pour me permettre de pouvoir rester à la maison et de profiter des enfants au maximum avant qu'ils doivent aller à l'école. Bon, ma, ma, ma soeur. Ma fille est déjà à l'école, je suis fatiguée, <rire> mais mon fils, pas encore, donc j'ai pris le, le, le max, c'est-à-dire les deux ans où on est un peu aidé, et voilà. Et euh, du coup, ce qui est bien, c'est qu'aussi je peux me poser des questions pour après, parce que je sais combien je dois couvrir... Euh, donc vous le savez, je vous ai déjà dit un peu euh, comment des, des moyens de, de faire un petit peu d'argent à côté Youtube ne couvre pas du tout pour moi donc je suis à 100 euros euh, Mais mon but est d'essayer de, avec tous les à côté, de couvrir les 390 euros euh, que nous donne euh, la CAF Et du coup je pourrais rester encore à la maison Vous voyez ce que je veux dire Bref, on essaye <rire> Ensuite, numéro 5 Dernier point pour aujourd'hui, c'est que j'ai une vision claire de ce que je veux, justement. Je sais que je ne veux plus mon travail que je faisais avant. Euh, comment vous dire, je suis normalement une traductrice, mais dès le début je savais très bien que je voulais pas travailler là-dedans dans une société, etc. Et je n'étais pas prête à m'investir en mode indépendante, euh, travailler 13 heures par jour, etc. Donc pendant 10 ans, j'ai fait un travail d'administratif. Donc euh, je travaillais à, à IBM et maintenant je suis dans une société, euh, ça fait déjà 5 ans. <rire> où euh, en gros ma vie je voulais passer sur des fichiers Excel, et euh, à faire des conversions et à taper les chiffres un à un. Voilà voilà, c'était 8 heures par jour. Je suis contente. <rire> donc je n'ai pas envie de retourner là-dessus, donc je fais tout pour ne pas y retourner, donc j'ai repris avec mes premiers amours qui étaient d'enseigner de, des langues, et je reprends un peu avec la traduction, euh, donc voilà, on essaie, petit à petit. J'ai un statut d'auto-entrepreneur, c'est pour ça que je peux aussi le faire, mais voilà, petit à petit on se lance et on regarde ce que ça donne. Euh, aussi c'est pareil, j'ai une vision claire de, mes, de, mes, de ce que je veux faire dans la vie, euh, des de l'éducation qu'on voudrait, non, on est deux du coup, qu'on voudrait donner à, aux enfants, même si parfois c'est compliqué. Euh, comment on voudrait les accompagner dans leur euh, développement et l'enseignement qu'on voudrait leur laisser, euh, les valeurs qui nous tiennent à cœur, l'écologie, etc. Euh, forcément. <rire> Mais aussi, <coughs> euh, aussi travailler sur nous, Enfin, euh, sur, sur moi je veux dire euh, j'ai un passé qui est un peu compliqué donc je sais que j'ai des blessures qu'il faut que je travaille et mais tout ça le minimalisme m'a permis de m'en rendre compte et franchement ça m'a vraiment changé la vie <rire> et aussi le fait ben là je suis sans maquillage je n'ai plus aucun problème à me balader sans maquillage et je me sens bien je me sens pas forcément super canon, super waouh Mais en même temps, on n'est pas censé se sentir comme ça à 90%, enfin 90 du temps. Vous voyez ce que je veux dire euh, Je me sens bien. C'est ce qui compte. Voilà. Euh, je sais pas. Est-ce que vous, vous êtes minimaliste Qu'est-ce que le minimalisme vous a apporté Et oui, j'avais aussi envie de dire, le minimalisme, même si je dois encore beaucoup travailler là-dessus, m'a apporté une certaine confiance en moi. Parce que, justement, je sais ce que je veux. Je sais qui je suis. Et ça aide énormément quand il s'agit de s'affirmer ou au moins de se présenter face aux autres sans aucune honte. Voilà, voilà. Aussi, si vous recherchez un moyen de mieux vous connaître, etc., sachez qu'il y a toujours mon livre qui est, qui est dispo. C'est donc est un, un journal à compléter qui commence le 1er janvier, mais vous pouvez commencer quand vous voulez. En fait, chaque jour, vous avez une petite question, un petit défi. Euh, qui va vous permettre de mieux vous connaître ou d'expérimenter des petites challenges un peu de minimaliste euh, ou des petites expériences manger dans le noir euh, ça peut être aussi vivre un jour sans internet sans téléphone etc etc euh, voilà allez allez vous, je vous mets le lien en dessous allez feuilleter si vous voulez il n'est pas parfait je ne suis pas une écrivaine je l'écris <rire> quand mon fils venait d'accoucher, donc il y a sûrement plein de fautes, euh, j'ai essayé de faire un max, je l'ai fait révi ré réviser, <rire> une ou deux fois, mais voilà, <rire> je l'ai fait, je suis fière de moi de l'avoir fait, et j'y ai vraiment mis tout mon cœur. donc je pense vraiment que toutes les questions peuvent vous aider à mieux vous connaître, et comme le but, tel est le but du, du livre, vous rapprocher de votre essentiel à vous, et de connaître l'état que je connais, là maintenant. Allez, ciao